Il y a du monde là, il y a des bandes Putain mais il y a du monde là dans les escaliers hein Attention là les escaliers putain Attention il va tomber Il oh. ils cassez vous, passez vous, cassez vous, vous, vous, Arrêtez Arrêtez, Arrêtez. Oh oh